Salut, salut, ici c'est Rex Potam et ben, on est reparti pour un quatrième épisode euh, concernant mon concerto pour euh, piano numéro 1 donc, euh, que je suis en train de composer. Euh, bien entendu, déjà, comme d'habitude, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux cliquer sur la cloche. Toutes ces choses, euh, voilà, que tu peux faire et qui peuvent, euh, qui peuvent m'aider aussi. Et tu peux aussi, et surtout, laisser un commentaire. Euh, je suis preneur et friand de ce genre de choses et j'y répondrai de toute façon. Euh, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons continuer donc le développement du concerto. On va attaquer une partie qui me semble intéressante et qui va contredire ce que j'avais noté euh, <rire> la dernière fois, qui était que nous allions attaquer une partie sans piano, en fait c'est l'inverse, on va attaquer une partie sans orchestre. Je te propose déjà de reprendre un petit peu l'écoute d'une de... partie du développement, donc la dernière partie qui euh, couvre en fait les vidéos 2 et 3, qui concernait la partie en fa dièse mineur et son sa modulation en si, en si mineur. Euh, et on en reparle juste après. Donc comme je disais, euh, ben déjà euh, ça c'est faux, on va attaquer donc maintenant ce qu'on appelle ce qu'on appelle la cadence. Alors la cadence, qu'est-ce que c'est C'est une partie très importante dans un concerto parce que euh, elle permet à l'instrument soliste ben, de se déployer, de montrer un peu sa virtuosité, et c'est ce qui conclut le, le développement avant de revenir euh, à, à, la, à la présentation finale des, des deux thèmes. Euh, donc, qui dit cadence, dit piano seul Qui dit cadence, dit virtuosité Qui dit cadence, dit aussi reprise un peu des thèmes Avec certainement quelques variations euh, Voilà, pour résumer euh, Maintenant ce qu'on va faire, on va commencer par retrouver les thèmes les plus importants Histoire de les développer aussi euh, d'une façon un petit peu pianistique Le premier thème c'est celui-ci Donc voilà, le thème qui est donné tout de suite par les cordes. Alors quand on regarde la prosodie, en fait c'est... Deux noires, une blanche. Deux courtes, une longue. Effectivement, il y a une première blanche au début, histoire de compléter la mesure. Mais en fait, euh, la prosodie c'est... ta da -dam, ta -da -dam, ta -da -dam. Ça c'est la première. La deuxième, c'est celle du piano, qui est un tout petit peu plus compliqué. Guerre. Hein Le premier thème, c'est deux noires, une blanche. Le thème du piano, c'est quatre noirs, deux blanches. Je vais en profiter tout de suite, parce que les cordes, c'est qu'un accompagnement. Elles sont trop fortes. Donc je vais les diminuer un petit peu. On est censé travailler sur autre chose, c'est ça hein mmh. Mais quand même, ça, ça fait un moment que ça me gênait et euh, j'étais pas revenu dessus, donc j'en profite là, très rapidement. Donc du coup, voilà. Donc si je reprends juste cette partie de piano c'est le deuxième thème. Donc deux fois le motif là, puis ensuite quatre blanches. Voilà, donc ça c'est le deuxième thème, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore Il y a un autre thème dont on n'a pas parlé et qui n'apparaît que, on, on l'a vu apparaître que dans le développement, en fait c'est un thème qui est apporté par un... certains solistes, donc je passe la reprise des thèmes, et voilà, je... là du coup j'avance un petit peu vite, là sur cette partie-là de soliste, donc soliste à la clarinette, euh... Donc on voit déjà un petit peu des reprises, un petit peu changer du premier thème. Puis du deuxième. Et voilà ce thème là qui apparaît. Noir-croche, noir-croche, noir-croche. Voilà. Là on a l'ensemble des thèmes. Alors l'idée... Euh, l'idée c'est de se baser là-dessus et de construire quelque chose pour le piano qui va permettre de récapituler tous ces thèmes-là, qui va permettre de les développer aussi et qui en plus va avoir la particularité de faire la modulation depuis donc Si mineur vers Mi mineur, qu'on fait ma toute première vidéo euh, sur le tonnetz Donc là on a fait quasiment tout le chemin de, de modulation depuis le début du, du développement jusqu'à la reprise et c'est donc le piano qui va s'occuper du dernier segment, euh, qui est, à travers sa cadence, d'en profiter également pour moduler vers euh, mi mineur. Euh, on va peut-être pas faire des choses compliquées, je suis pas sûr que ce soit utile. Peut-être qu'il y aura, là je m'avance un peu parce que j'ai encore rien écrit, <rire> mais peut-être qu'il y aura un passage en si majeur qui va me permettre d'avoir un si7 pour tomber en mi mineur. Tout simplement. Euh, faut juste que ce soit pas une picarde parce que j'ai pas envie de ça. Euh, sinon c'est trop systématique et c'est un peu trop bourrin. Bon, on est en si mineur. Euh, ce que je te propose, ce que je te propose, c'est de re rejouer le thème du piano dans une version réduite. Enfin, dans une petite morceau de cette, euh, de ce, de cette présentation. Pas réduite, réduite, ça veut dire autre chose et peut-être qu'on s'en servira aussi. Réduite, ça veut dire qu'on va raccourcir la durée des notes. Mais déjà, on va faire cette première exposition. Là, donc 165 à 171. On est d'accord qu'on n'est pas dans la bonne tonalité. Je copie le morceau, hein, comme d'habitude. Et je... je transpose après. Donc là, on est passé de Fa dièse à Si. Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si. Donc ça fait une quinte. Pardon, ça fait 5 demi-tons. Hein, voilà, c'est ça, ça fait 5 demi-tons vers le haut. Euh... Enfin, une tierce quoi. Une tierce. Je peux aussi m'aider par le fait que la dernière note est un accord de, doit être un accord de Si. Donc si je joue ça. Donc du coup, si je vais prendre juste avec la modulation. Alors, <rire> c'est une bonne idée, hein c'est une bonne idée, pourquoi pas, on est dans le bon ton, mais il manque quand même une mesure au début. On arrive au milieu là, euh, le mi, on se demande d'où il vient. Euh, on va rajouter deux mesures avant qui vont permettre, permettre euh, ben, d'arriver sur le mi là. Euh... je vais les écrire complètement je vais les écrire euh, on va s'écrire dans une tonalité donc déjà on part de si hein, bien entendu mmh. Oui, alors mes barres de mesure, n'est-ce hein, pas Faut pas regarder ce qu'il y a au-dessus, hein, j'ai absolument pas aligné. <rire> Je vais compléter. Euh, si réfa. Voilà. Ou alors. Compliqué de mettre un accord de quatrième degré derrière un accord de cinquième degré. Mais on essaye. <rire> Il y a des choses à redire à la main gauche. Elle hein. est toi, elle monte beaucoup trop, c'est n'importe quoi. Mais bon, on va déjà faire ça. Donc du coup... Euh Pardon. On va faire ça comme ça, euh, ici je la laisse comme ça tranquille, par contre euh, ici, donc on est sur un Si intéressant c'est que je pars du coup sur la quinte ce qui fait que je pars pas donc sur la tonique donc ça fait déjà quelque chose un peu plus ouvert et puis surtout quelque chose qui ressemble à ce qui suit donc si je reprends juste avec la fin de la modulation voilà euh... Parce que sinon je pouvais faire ça, hein, effectivement, je pouvais partir depuis la tonique. Et puis ça faisait... Euh... Ce qui est quand même moins joli, je trouve. Euh, T'as pas besoin d'être en haut. Euh, donc... si je peux garder le dos parce que là j'ai un gros écart ceci dit un pianiste il saura utiliser intelligemment la pédale parce qu'on n'a pas du tout parlé de la pédale encore hein. on n'a rien fait là dessus euh, d'un autre côté on peut s'amuser à mettre une octave ici qui peut me servir d'autant que ça ferait un joli petit frottement avec ce qui pourrait être tout juste un faux frottement hein, puisque la note s'arrête mais bon c'est l'idée Ok. Euh, bon, d'accord. C'est du redit et du re-redit et du re-re-re-redit. Euh, ce que j'aime pas, c'est ça. Là, j'ai un si suivi d'un fa, mais là, du coup, j'ai un fa suivi d'un fa. Euh... Je peux mettre un fa grave, mais du coup, là-haut, il faut que ça se suive. Parce que là, du coup... Ça me plaît pas. Hein Ça me plaît pas. Euh du coup... Euh... je remets des notes qui montent un peu plus mais d'une manière un poil plus contrôlée que ce qu'il y avait avant où on avait une octave de trop clairement. Je vais vérifier là c'est une sixte et fado c'est une quinte donc j'ai pas de quinte parallèle tout va bien euh, ok ce qu'on peut faire c'est déjà rajouter un petit peu des accords juste j'ai envie de compléter un petit peu ces accords là euh... faire, c'est que je vais faire des accords tout en douceur, en dessous. Mi. Ouais, il manque quelque chose. Pardon. <rire> Il manque quelque chose qui est que qu'il euh, n'y a aucun frottement, donc on n'a aucune tension, ça manque là. fait ça parce que là je voulais pas casser ça ce qui fait que ça fait un petit appel du pied Il y a une très légère euh, tension ici mais toute légère hein. c'est juste une note étrangère à l'accord et ça fait un petit appel de pied à la montée qui suit euh, par contre J'aurais bien voulu que la note là soit un peu décalée sur la portée parce que c'est pas joli. Mais euh, là, pour le brouillon, ça ira. Je pense que quand je ferai la, la gravure définitive de la partition, donc, euh, je l'écrirai autrement. Parce que tu vois, tu as une voix intérieure qui se dégage là. Donc il faut presque une troisième voix à la main droite. Est-ce que je peux faire ça hmm. Ah, je veux tricher <rire> Le doré, on va le mettre en haut. Et du coup, ce que je vais faire, ça je vais le mettre là. J'enquille les problèmes, hein, c'est pas grave, hein. Euh... Si je fais ça... Ce qui m'intéressait ici... Là, c'est faux, là. <rire> Ce que je voulais faire, c'était ça. Sauf que là, j'ai des trucs qui se croisent. Non, même pas. Hein. J'ai de la chance, je m'en tire plutôt bien. Parce que tu vois, là, on voit bien les voix qui se dégagent. Euh, par contre, du coup... Voilà. voilà. Et on va faire le même genre d'idée ici. Euh... Donc, mais au piano pour les petites notes de l'harmonie. Et donc...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 Ici, pour des raisons de calligraphie. Là, je vais la mettre en haut, pareil, pour des raisons après cet accord là je peux aussi hein, faire ça hein. parce que c'est un accord de fin de phrase donc de toute façon alors est-ce que je peux rester avec euh, une septième mineure de ne pas trop bouleverser l'harmonie je ne sais pas ce que je vais si je tiens ça ou autre chose par contre effectivement ce petit appel ici doit être un peu moins fort J'ai un peu trop de frottement là, non, non Non, non. Non, non. C'est juste que le dos, il faut pas l'écrire là, c'est tout. Je crois que je vais laisser notre Noteraday se débrouiller, il fait ça mieux que moi. lui forcer la hampe, laisse le aller comme il veut et voilà il décide comme ça c'est bien et pareil euh, ici on va faire ça histoire de mettre en valeur ce qui doit être mis en valeur et là je voudrais un petit peu plus d'harmonie Pareil, alors j'ai un Si, j'ai un Ré, j'ai pas de Fa, bon là-haut c'est peut-être pas gênant. Si c'est gênant, bon là je vais garder le Fa et le Ré je vais le mettre à la main gauche, c'est le même Ré. Et là j'ai la base qui reprend, tiens c'est une bonne idée de se dire peut-être le motif, on n'est pas toujours obligé de le mettre en haut de la main droite, n'est-ce pas euh, la droite un petit peu tricotée, là on peut s'amuser avec la main gauche aussi. Et rappelons-nous le premier rythme qui est celui-ci. Sauf que là si j'ai un ré, je ne peux pas avoir un si en bas, mais je peux avoir très bien sa tierce, pas sa quinte. <rire> Et là on se retrouve sur du ré On est bien d'accord que c'est absolument hors sujet hein. C'est juste parce que mon oreille En entendant cette musique A foncé là dessus Mais c'est pas ce que je veux euh... ça, ça va passer en haut dessus et on va utiliser cette ligne là pour passer en dessous euh... mmh. On a un accord de la. Enfin, on a une note qui est un la. <rire> euh... Oh, c'est intéressant ça. Ça pour le coup, c'est pas une diminution, c'est une augmentation du, du tempo, tu vois. Euh, voilà, s'il te plaît, je regarde pas ce que je fais à l'écran donc forcément des fois ça marche pas. Sauf que, qu'est-ce qu'on a dit, s'il te plaît monsieur La passe au-dessus quand on ferme, ça marche tout pareil, mais euh, voilà. Oui, c'est un phare. Hein <rire> um... Pourquoi Est-ce que je persiste à vouloir aller sur ce ré Parce que si mineur c'est ré majeur, si mineur c'est ré majeur et j'ai tendance à me faire emporter là. Et pourquoi C'est parce que j'ai vu, j'ai voulu jouer au malin et me dire tiens je vais prendre la tierce. La tierce d'une gamme mineure est dangereuse, parce que tu as vite fait de te retrouver en majeur. Si tu fais pas gaffe, et c'est ce qui se passe ici. Donc on va pas jouer au malin. Euh, alors ici, ce qui va se passer, en fait, c'est que la note là, qui est à la main gauche, je vais la remettre à la main droite, euh, si réfa, euh, je veux dire, euh, un pianiste, euh, n'importe quel pianiste peut jouer ça, euh, ça va aller, c'est juste, par contre, je vais lui dire, je vais lui dire rien du tout, c'est juste que là, cette... Articulation. cette... cette... Ah euh... oh, mince, cette ligature est absolument moche, donc je la cache. <rire> Il est encore plus moche quand je fais ça, mais c'est pas grave. Juste pour que, dans ma partition, on se rende compte de ça. Mais ça se voit pas, tu vois, regarde, tac. Quand je ferai la gravure, ce que je fais généralement, c'est qu'il y a un outil dans notre qui permet de, bah, de tirer des traits. Euh, ça va montrer que la voix passe... Euh... Ah tiens, on va le faire, hein. on marque après tout. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est lui mettre une strength à 0. Alors déjà, première chose, ensuite expliquer que mon gars, on va pas descendre comme ça, le point de départ est plutôt pas mal, par contre en Y c'est rien du tout, on va voir, ouais, voilà. tu vois c'est un peu l'idée euh... voilà comme ça, ça monte, mais par contre faut que je cache aussi cette ligature du coup, parce qu'elle est vraiment lâche. Fait que la partition finale ressemble à ça. Tac. Euh, et je vais aussi lui dire que, pourquoi il s'est mis comme ça Donc je disais, pardon, hein. <rire> voilà. Good Ce qui fait que la main gauche est libre Coup, je vais même pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Oh. Ouais. Du coup, c'est Nawak, mais c'est Nawak propre dans la bonne tonalité. <rire> euh... Et tu vois là, là j'ai un troisième degré. Euh, le troisième degré ne peut pas être utilisé en tant que tel, enfin en accord de troisième degré, enfin dans le monde classique standard. S'il est à la base c'est forcément un renversement du premier degré, euh, sinon c'est une autre note d'un autre accord. Donc du coup déjà le Fa là il n'est pas possible. Il n'est pas possible, parce que du coup, ça ferait Ré-Fa, là. Ah, ou si Ré-Fa, mais en deuxième renversement, ça fait... Euh... Ah, un truc théorique, hein. De deuxième renversement d'un accord de, de premier degré, c'est considéré comme une dominante. Donc on doit aboutir sur une tonique derrière. Donc, ça veut dire qu'il me faut ainsi. Euh... Bref, donc là j'ai un accord de premier degré parce que, ben, euh, on redémarre une phrase. Euh, donc derrière ça, soit j'enchaîne une dominante, soit je réenchaîne une tonique. Euh, non, le mieux c'est d'enchaîner une dominante. Donc, euh, Falado, donc, si c'est Falado, ça ne peut pas être un rési. mi, ça fait John 7 pourquoi pas Voilà, on peut faire 4-5-1, si, ré, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Après, euh, on peut détourner le motif, mais ce n'est pas forcément mon intention. Donc, euh, ouais, bon. Ok. donc ça ce serait un accord de sixième degré ce qui marche bien hein. euh... Donc okay, évidemment, si tu veux un accord de sol, pourquoi pas, mais... Euh... Non, parce que ça, ça modifie trop le motif. Du coup, on ne le reconnaît plus. Il y a quand même euh, des choses, hein, tu vois. Tam, ta, da, dam, ta, da, dam. Chaque fois on reprend, la, la note courte reprend la langue d'avant. Et c'est ascendant et c'est seulement la troisième fois qu'on a une petite variation. Bon alors qu'une fois qu'on s'est rendu compte de ça. Déjà on peut faire ça. Et on sait que c'est ça. Après, on va voir ce qu'on en fait, mais c'est sûr que c'est ça. Donc, fa, si, si, sauf que là, j'ai un mi, ça, du coup, c'est pas un accord de si. C'est quoi, cet accord un accord de mi. Hein. Peut-être un accord de do aussi. Mais du coup, on se retrouve avec une tierce à la base, ce qui est gênant. Donc, on va faire quand même un accord de mi. Pardon, de mi, de mi. Hmm. <rire> euh donc si c'est un accord de quatrième, il faut que. Enfin, je peux retomber sur une tonique aussi. Ou alors sur une cinquième, comme ce qu'on a là, sauf que là, on se retrouve avec un écart à la main gauche qui est trop grand. Euh. Ou alors Falado. Bon, et c'est non concluant. C'est que des rondes, là, on regarde. Puis après, il y a un petit contrepoint qui se met à la main droite. Bon, ce qu'on va faire, déjà, on va faire que des rondes, effectivement. Euh... Sauf que du coup, on va faire démarrer tranquillement ici, et là, on va passer ça ici. Il s'agit d'un mi. Un mi, voilà. Euh... Tac, et pareil, le petit saut qui va bien, bah je reprends celui-là, hein, il, va, il va bien aller. J'ai repris quoi Je sais pas ce que j'ai repris, mais c'est pas ça. Ouais, c'est juste que comme il n'y avait pas de notes derrière, il comprenait pas ce que je voulais le pauvre. Du coup, j'ai fait passer la chose de la main gauche à la main droite, on est d'accord, ça donne ça. Modulo, le dessin tout moche. Euh... Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on se souvient que ça peut pas être un accord de ré. Donc là, on va faire quelque chose qui permet de faire une petite variation ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que la mélodie revienne ici. juste avec un tout petit peu de nuance on trouve la la voie principale. Euh, bon on est un peu plus parti mais euh, du coup il va falloir commencer à faire des choses un peu plus intéressantes parce que là bon piano il, il s'ennuie toujours un peu et là il va être tout seul. à mettre de la pédale. Je sais combien là j'ai pas compté. Voilà. Et là si je commence à mettre une petite pédale. Alors c'est un plugin que j'ai écrit moi-même pour gérer euh, l'ensemble des pédales du... de Pianotech. Parce qu'il en a plusieurs. Donc du coup il y a pédale de sustain mais il y en a d'autres. Euh... Là pour l'instant j'utilise que du sustain. Euh... et là je l'écris un peu violemment hein. c'est à dire que l'avantage par rapport aux pédales de sustain de 3D qui sont intégrées hein, euh, c'est que notre 3d il fait que du 0 à 127 c'est à dire euh, la pédale est complètement relevée ou complètement enfoncée euh, avec Pianotech t'as toute, la... toute la panoplie entre 0 et 127 t'as 127 possibilités de baiser la pédale c'est pas complètement exact j'ai l'impression en regardant le dessin de Pianotech qu'il gère 4 ou 5 niveaux de pédale mais en tout cas c'est plus que 1, euh, plus que 2 qui sont les états relevés baissé euh, Donc ça, ça me permettra de faire, quand je ferai de l'humanisation, euh, de faire des variations de pédale plus fines. Là je suis en draft, euh, je ne vais pas chercher ça, je veux juste entendre le sustain. Voilà. Et là on entend tout de suite que euh, ça va permettre d'apporter une autre couleur. Sauf que mon si là, euh, il va s'ennuyer un peu à un moment. Hop là. Euh... Voilà. Du coup, lui, il se retrouve. Jusqu'à un fa là-haut. Alors ce qu'il va falloir faire. Bon déjà je vais terminer la mesure. Avec un petit espace caché. alors par contre la main droite. La main droite va pouvoir jouer un petit peu. Reviens voir un peu le motif original. Ta-da-ta. Ta da tam ta da tam ta -da après après on n'est pas obligé de le suivre là tu vois tu le genre de variation non ça c'est non ça c'est euh, le thème du piano mais remarque on peut on peut la, la porter aussi hein. euh... donc quatre noires et deux blanches euh... Donc on est toujours sur un accord de Si en premier renversement Si ré Fa. piano hein, mais je... Ouais, il me semble bien la prosodie, c'est les quatre liés avec la blanche et la deuxième blanche qui est libre. Voilà comme ça. il va falloir faire une autre variation qui est d'accélérer le mouvement euh, donc là on est en fa du coup Ça va pas gêner à la gravure, donc bien entendu. Donc là, tac, si on commence à mettre du sustain, le but entre guillemets c'est de faire quelque chose de, de plus ample et donc on va en mettre quasiment tout le long maintenant. Fallo que je vois comment je dessine ça, enfin tu me diras je les ai bien séparés les deux voies, mais quand même d'un point de vue graphique ça c'est un là, c'est celui qui est au milieu de la portée de la main droite, donc c'est pas super joli. Mais on verra ça, les effets de gravure on verra ça plus tard. Là c'est pas le sujet. Alors, on reste à 4 temps, s'il te plaît. Je pense que derrière ça, on commence à sentir l'harmonie qui va se dégager. de suivre sauf on va faire ça euh, donc bah on va continuer notre petite arpège peut-être les mettre en deux temps je sais pas encore euh, là on est sur un fa envie qu'on soit sur un Do en fait Mais ça m'embête d'être encore sur un Fa, tu me diras, je peux être sur un Si, hein. Et donc là, un Do. On est bien d'accord que j'écris n'importe quoi, hein. Parce que là, il y a des retournements. Je veux un dos qui part d'ici, voilà. Alors ce que je vais faire c'est qu'ici du coup je vais le mettre en forte ici et lui par repasse en basse en forte, hein. c'est plus la peine qu'il crie, même si pour l'instant il n'a plus rien à dire. <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est que là, on commence à attaquer des notes qui sont tellement hautes qu'elles arrivent au-dessus de la mélodie. Là, pour l'instant, je risse un peu juste en cassant l'arpège. D'ailleurs, pianistiquement, ça se fait pas décrire ça. On les casse les... Euh... Ouais. Là, tu vois, j'ai rajouté une coupe au milieu, parce qu'en fait, on va avoir deux harmonies dans la même mesure. Et mon ré, c'est ainsi Accord de ré, if you please. Peut-être un accord de si par contre. Tiens, l'accord de si qui est là, il est très bien. Ensuite, Mi, j'ai envie de prendre un accord de Do. Parce que j'ai envie de prendre un accord de Do. <rire> euh, mi, là, je vais prendre un accord de Fa, dièse, 7. Donc, je vais prendre mon accord de Fa, qui en a un ici, par exemple. Sauf que je vais majorer la tierce non, je vais laisser ça euh... Je... Ah. <rire> ok, euh, je vais voir juste ça. main gauche est déjà bien assez occupée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, comme ça on pose ça ici. Par contre la main droite, je trouve qu'elle s'ennuie un petit peu. que je vais faire c'est qu'en en fait je vais passer tout le monde forte parce que euh, bah, il est temps d'augmenter euh, un peu les choses euh, ça fait déjà une heure que je tourne je vais bientôt arrêter euh, je vais essayer de faire un tout petit contrepoint En partant d'ailleurs. En partant pas du même moment dans la mesure, c'est ça que je veux dire. Euh, et attention à la main gauche qui a tendance à prendre un peu ses aises là. Donc là on est sur un accord de Si. Ensuite on est sur un accord de Do. sur un accord de mi, mi celle-ci avec une jolie tierce ici conjointe euh ça ça marche pas, <rire> j'ai bien vu, hein, j'ai décalé la note parce que je savais qu'il allait y avoir un frottement, mais du coup ça marche pas, euh... c'est pas grave, je vais mettre une blanche ici, tant pis je, je casse le pattern, mais comme c'est l'autre pattern ça marche aussi. Ce Ré me gêne là Non Il me gêne dans la théorie mais à l'oreille il me gêne pas <rire> Donc je le garde euh... Je vais faire Alors là pour le coup euh... Un peu ce que fait la main gauche mais en, en augmenté donc ça va être 4 noirs, 2 fois 4 noirs, donc un, un morceau du pattern 4 euh, noirs euh, de blanches, sur deux mesures d'affilée sur la deuxième voie de la main droite. Donc ça c'est ce que j'ai dans ma tête, je le vois déjà écrit, tu vois. Mais tu vois pas encore. <rire> je te montre ça. Là on est sur un accord de si à nouveau. Et là, on est sur un accord de Fa dièse majeur. Ah, bah d'ailleurs, tiens, je vais garder ça. Ça marche bien, ça marche bien, sauf que c'est quand même, c'est quand même un peu pépère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un joli petit accélérando. Alors on va faire toute la longueur, donc on part de 78. 78. Déjà, et du on ne va pas partir à 78 qui est le tempo orchestral. Donc quand il y, y a tout le monde, il euh, y a besoin de ça. Mais euh, là, le piano est seul, il a besoin d'être un poil plus vivace. On va partir un tout petit peu plus. Et surtout, on va faire un accélérando. Euh, non, c'est pas toi que je... Euh... J'ai besoin d'une calculatrice parce que un accélérando, c'est pas linéaire. On va pas faire plus 2 à chaque fois, ou plus 3, ou plus ce que tu veux. Euh, ce qu'il faut faire, c'est une multiplication qui fait que euh, on a l'impression que l'accélération, le, le, c'est pas facile à expliquer. C'est vraiment une question euh, physiologique où en fait le, le corps humain il fonctionne comme ça. Euh, si tu passes de 40 à 42, tu vas avoir l'impression que, on va dire de 40 à 44, tu vas avoir l'impression d'une certaine accélération. Si tu passes de 100 à 104, tu vas pas la sentir, cette accélération. Il Faut passer à 110 pour sentir le même niveau d'accélération. Tu vois, c'est une multiplication. Là, j'ai rajouté 10%, c'est-à-dire multiplié par 1,1. <rire> Des maths, de la musique, de la biologie, enfin bon. <rire> Donc là, c'est le, le principe, c'est ça, c'est qu'on va faire une multiplication. Euh, par un facteur très petit. Euh, sachant que avec notre avis, il y a des arrondis. Enfin je fais, je fais des arrondis à la, à la valeur entière la plus proche. Mais tu vas voir que ça va suffire. 84. Parce que je garde par contre la valeur entière dans la, dans la calculatrice, et je multiplie par le même facteur. Donc 85, tu vois déjà que c'est pas régulier. 87. 89. On va voir, on arrive à hein. 91. 92. C'est trop petit, je pense. J'ai vraiment envie que ça se déchaîne. 94. t'as l'impression que c'est presque linéaire, qu'à chaque fois on fait plus 2 mais... Euh 98 je pense que les valeurs que j'ai pris sont trop petites parce que là on est à peine à 100 Alors je continue d'accélérer un dos. C'est tout à fait envisageable. 104. 106. Toute ma démonstration elle tombe à l'eau parce que les valeurs sont tellement petites que ça fait quasiment comme si j'ajoutais deux à chaque fois. 108, pardon. Hop. Tu vois là déjà c'est 113 donc ça fait plus 3 115 mais quasiment 120 tu vois mais bon peu importe Ok, bon, c'est une première ébauche. Je vais certainement retravailler ça, peut-être devant la caméra, peut-être pas, parce que euh, il faut quand même que j'avance et c'est quand même un gros travail aussi de monter les, les vidéos. Euh, ça te donne déjà un aperçu. Je, j'en referai d'autres des, des vidéos, mais là, je vais essayer quand même d'avancer un petit peu euh, en off. <rire> en tout cas, si ça t'a plu et si tu veux en voir plus, eh ben n'hésite pas à revenir et laisse-moi des commentaires, j'y répondrai. Merci beaucoup de ton écoute et puis à bientôt. Ciao, ciao.